Bonjour à toi cher spectateur, goodbye d'Atsuko Ishizuka. C'est un film d'animation qui me tentait pas mal. Bon déjà parce que j'adore les japanimes, en tout cas au cinéma, bon à la télé ou les séries télé, je ne suis pas forcément un grand adepte, mais au cinéma, je trouve que la grande majorité des propositions qui sont faites au travers de ce style d'animation qui vient du Japon est particulièrement créatif. Et lorsqu'un film comme celui-là, qui raconte juste l'histoire d'une bande de potes qui vont devoir retrouver un artefact, ça suffit à me donner très envie de voir le long métrage. Le résumé pour faire simple, Roma est un jeune garçon qui semble très solitaire depuis que son meilleur ami Toto est parti étudier à Tokyo. Un été, alors qu'ils se retrouvent, et font par là même la connaissance de Drop, les trois jeunes hommes vont vivre une folle aventure. On est sur un film très simple. Déjà, je vais vous poser ça avant de développer quoi que ce soit. C'est un film qui raconte juste l'histoire de trois personnes qui vont devoir retrouver quelque chose pour réussir à progresser dans leur vie. Alors, c'est raconté de manière très symbolique, parce qu'en soi, ils doivent juste retrouver un artefact, parce que derrière, il faut justifier un petit peu de leurs actions. Mais je trouve que ce que Ishizuka arrive à développer au travers de ce pitch, qui peut sembler extrêmement simple et extrêmement réduit, et qu'il arrive à mettre en forme au travers d'un film qui dure tout de même 1h40, je trouve que c'est d'une telle justesse, d'une telle puissance, d'une telle finesse de composition, que derrière, en tant que spectateur, on ne peut que pleinement s'investir dans cette aventure. Réellement, c'est un film d'animation qui nous fait ressentir énormément de choses. J'ai été beaucoup bouleversé par la puissance que Ishizuka arrive à donner à son long-métrage. Pas uniquement par le biais des personnages, ou par le biais de la manière avec laquelle il met ça en forme visuellement, ou par le biais de toutes les paraboles qu'on peut imaginer autour de ce récit, simplement parce qu'il évoque. Ce qu'il évoque, c'est le côté très éphémère d'une amitié, qui malheureusement nous échappe. On ne peut pas contrôler une amitié. C'est pas quelque chose sur lequel on peut mettre une idée palpable. C'est quelque chose qui vient et qui parfois disparaît. Et c'est ce côté très bouleversant qui m'a beaucoup touché dans ce long-métrage. C'est la finesse avec laquelle le cinéaste parvient à mettre en relief quelque chose que l'on connaît par cœur, mais sur lequel parfois on a du mal à poser des mots. Et ici, le cinéaste, il pose bien plus que des mots, il pose des images dessus. Et du coup, bah, en tant que spectateur, on s'investit, on se laisse embarquer par cette histoire et on se laisse complètement toucher par ce qui arrive à ces différents héros, parce qu'on a envie de les connaître, on a envie de les, de... De les aimer, tout simplement. Et c'est ça qui rend son métrage très bien fait, même si derrière, il y a des petites maladresses, c'est quand même hyper, hyper bien conçu. L'animation japonaise est un monde merveilleux, où les auteurs usent de tous les artifices possibles pour développer et parfaitement mettre en forme des univers souvent fous, mais aussi, et c'est là leur grand talent, extrêmement sensible et touchant, centré sur l'épique, mais aussi sur l'humain et le sensible. Atsuko Ishizuka nous emporte dans un torrent de folie, d'amitié, d'espièglerie et de fantaisie, pour un film parvenant à mettre en relief la puissance de l'enfance et le lien indéfectible qui peut unir des personnages, pour une épopée très classique et simple dans son traitement de l'émotion, mais également un magnifique conte moderne et attachant, mis en relief par une émotion à fleur de peau. En termes d'écriture, Ishizuka, ce que je trouve très intéressant, c'est donc qu'il va créer trois personnages principaux qui sont diamétralement opposés. Bon, aussi, c'est un point imposé avant de développer quoi que ce soit, ces trois personnages principaux sont un peu des clichés ambulants, hein. on va pas se mentir, on a le mec hyper intelligent à lunettes, on a le jeune rider euh, complètement impétueux et sûr de lui, et on a ce personnage un peu central qui va servir de raccord entre guillemets entre le spectateur et le récit. Donc c'est des clichés, c'est bien de le poser, Ishizuka, il n'a pas envie de révolutionner le genre au travers de ses différents personnages, ce qu'il a envie c'est que, le que les personnages soient immersifs pour le spectateur et donc du coup qu'on se laisse embarquer dans ce récit et qu'on accepte finalement les différentes étapes qu'ils vont vivre parce que dans la logique de leur évolution ça va permettre de mieux comprendre pourquoi ils sont ces clichés donc cette partie là, certes elle est vraiment de l'ordre du gros point noir qui peut un peu pomber le film, mais je trouve que la manière avec laquelle Ishizuka parvient à amener ça au fur et à mesure de l'évolution du long métrage, c'est ça en fait qui donne de la force et qui donne de l'impact à tout ce qu'il cherche à raconter derrière. Je vais pas forcément rentrer trop dans le détail parce que j'ai pas envie que vous ayez la base du récit qui soit développée, mais en gros, il faut vous dire que ces différents personnages, ils vont avoir besoin de vivre cette aventure pour réussir à cerner à quel point ce qu'ils ont les uns avec les autres, c'est extrêmement rare. Donc à partir de là, tout ce que vont vivre les différents protagonistes, c'est là pour nous rappeler à quel point la vie est parfois dure, la vie parfois laisse des personnes sur le côté, mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier à quel point on a de bons souvenirs avec eux, et surtout à quel point, finalement, lorsqu'on vit une aventure, qu'elle soit aussi anecdotique que retrouver un artefact, ou qu'elle soit aussi folle que parfois traverser une grande étape ensemble, c'est ces petites choses-là qui font qu'on s'attache les uns aux autres, qu'on n'a pas envie de décrocher de ce qu'on a et de ce qu'on ressent. Et c'est ça, en fait, que Ishizuka arrive parfaitement à mettre en relief. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de retenir de ce scénario. Derrière, oui, il y a des facilités. Mais ces facilités, elles portent cette idée. Et cette idée, elle est extrêmement belle. Ishizuka nous offre une écriture mystérieuse et assez simple dans une grande majorité de sa dramaturgie. voire notamment donner l'impression, au début, de tellement ne pas vouloir trop en dire sur les personnages, que l'on peut ressentir une sensation désagréable de ne pas réussir à pleinement comprendre ce qui se passe. Mais rapidement, notamment dans le deuxième acte, une clarté évidente se met en place dans la juxtaposition du parcours de ces trois héros, donnant lieu à un ensemble plus qu'attachant, à un tout plus qu'émouvant, mais construisant surtout une belle réflexion autour de l'amitié, très loin d'un cliché nier et grossier de celle-ci, mais plus dans l'émotion pure et émouvante. En termes de mise en scène, je trouve que le cinéaste japonais, propose un visuel qui est assez sommaire dans le genre de l'animation japonaise. Je ne trouve pas qu'il arrive à amener de la révolution dans le jeu entre la 2D et la 3D. Ce n'est pas le cas, des fois j'ai souvent tendance à citer ça ici, je ne trouve pas que ce soit le cas. Mais visuellement, le film est très beau. Et très beau parce qu'il a des décors qui sont flamboyants. Et le jeu avec ces décors fait que l'ensemble du film rayonne. Réellement, je trouve que le film arrive à développer un travail du dessin et de l'ampleur des différentes situations dans lesquelles se trouvent les personnages qui est juste magnifique à regarder. Le film passe son temps à osciller entre des paysages d'Islande, euh, des grandes forêts, des moments un peu suspendus dans le temps où les personnages vont se retrouver au bord d'un fleuve ou d'un lac et vont ressentir des petites émotions qui vont se traduire par un travail de l'image qui va être vraiment de l'ordre du détail. Et je trouve que c'est un point à citer, mais le travail autour de l'animation des corps et des différents personnages est très bien fait. Parce que parfois dans ce genre de film d'animation, on a un peu l'impression que les corps sont figés, sont raides ont du mal à évoluer en fonction de ce qui se passe à l'écran. C'était par exemple un petit peu le cas, et c'est ce que je reprochais à Dragon Ball Super Super-Héros, d'avoir cette sensation que même s'il se passe beaucoup de choses, les corps semblent un peu rigides. Là, c'est pas le cas. Il y a une fluidité dans la composition des différents mouvements des personnages et des différentes situations qui fait qu'en tant que spectateur, on reste tout de même particulièrement fasciné par la manière avec laquelle Ishizuka arrive à faire en sorte que tout sonne comme beau, comme logique et ça dépasse du coup le simple film d'animation. Et c'est vraiment une belle prouesse, et j'ai envie de le mettre en avant. On le ressent dès les premiers instants, le cinéaste japonais veut convoquer un imaginaire très à l'américaine. En tout cas dans le style de son récit, du parcours adolescent, mais rapidement, par une forme et un rythme très énergique et surtout assez pudique dans l'acheminement de son émotion, il va un peu plus loin que cela. Formellement, comme cité auparavant, Ishizuka va aller chercher une animation très sobre, très épurée, jouant à fond sur les décors et la perdition de ses personnages en leur sein. Mais aussi, il veut amener un travail autour du spirituel, de l'acheminement des souvenirs et de l'enfance, notamment avec ce travail autour du ciel et de l'idée de voler, mais aussi avec ses nombreuses séquences de souvenirs très oniriques. En termes de casting vocal, celui-ci est vraiment excellent. Que ce soit Yuki Kaji, que ce soit Ayumu Marase, que ce soit Kuna Anazawa, que ce soit Atsushi, Tamura, tous les acteurs secondaires sont vraiment excellents. Les deux premiers, un petit peu plus que les autres parce que ce ne sont pas forcément que des personnages secondaires. Je trouve qu'ils sont très forts, qu'ils sont très bien joués, qu'ils ont une très belle interprétation et que c'est particulièrement bien fait. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, je voulais surtout mettre en avant un des acteurs parce que, au delà d'avoir un personnage qui est central au récit, c'est lui aussi qui porte le long métrage par le biais de sa voix off. Et je trouve que réellement, lui, il est extraordinaire, flamboyant et que son interprétation est quasi parfaite. La voix de Natsuki Hanae porte à merveille le métrage, le jeune homme donnant un cachet évident à son personnage et emportant avec lui toute notre émotion pour une prestation vocale sensible et intense. Au bout du compte, Goodbye est un beau film. Vraiment un beau film. C'est un film qui peut-être est basé sur un peu de facilité, quelques clichés et une narration un peu convenue, en tout cas dans ce qu'elle veut nous faire comprendre dans sa base, mais qui derrière regorge de tellement plus de choses. C'est un film qui parle, comme je l'évoquais, de thématiques qui vont toucher quasiment tous les spectateurs. C'est un film qui réussit au travers de son esthétique à nous faire ressentir énormément de choses par rapport au décor dans lequel on se trouve et par rapport à ce que ressentent les personnages. C'est un film qui nous fait voyager, qui nous fait comprendre à quel point l'amitié c'est quelque chose d'extrêmement fragile et qu'il faut bien le protéger. Rien que pour ça, et tous ces éléments, je trouve... Vraiment que Goodbye Datsuko Ishizuka, c'est un film, si vous avez l'occasion de le voir, foncez. Je pense que vous avez passé un super moment, vous allez vous éclater, vous allez ressentir également beaucoup d'émotions, y compris peut-être une petite larmichette qui va pointer le bout de son nez sur votre joue vers la fin de la séance. Mais je pense que dans tous les cas, vous ressortirez très satisfait. A plus